Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui entre dans le cadre de Chamilouda 2016, la journée des utilisateurs de Chamilo LMS version francophone. Alors aujourd'hui un invité de marque, nous allons écouter Yannick Warnier qui va nous présenter les nouvelles f... fonctionnalités du Chamilo 1.11. Alors Yannick, est-ce que tu es prêt, prêt donc, euh, donc, donc voilà, Donc mon nom est Yannick Warnier. Euh... Je suis l'un des, des fondateurs du projet Chamilo, qui a été fondé en 2010. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui à l'occasion du Chamiluda, donc le, le Chamilo User Day, euh, qui est le jour des utilisateurs de Chamilo, qu'on célèbre une fois par an, à une date variable chaque année, parce que ça dépend un petit peu des, des imprévus de l'agenda. Euh, est un, donc c'est pardon cette présentation vise à vous présenter quelques nouveautés du projet de Chamilo euh, en particulier les nouveautés du de l'année 2016 euh, c'est-à-dire des, des fonctionnalités qui sont dans le logiciel en 2016 mais qui n'étaient pas avant euh, histoire qu'on ait une, une carte claire des, des fonctionnalités actuelles et qu'éventuellement, l'année prochaine, on puisse faire une différence par rapport à ces nouvelles fonctionnalités. Voilà. Donc, euh, je vais passer à la passion. Alors, on va le faire petit à petit. Donc, en, en termes de, de, de, de présentation, on va revoir un petit peu l'histoire de Chamilo, les versions différentes de Chamilo, pour, pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que euh, on, on, par, on parle des, des différentes fonctionnalités, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça a à voir avec les versions je vais essayer de redimensionner un petit peu ma, mon écran parce que je vois que ça passe un petit peu outre la diapo. Voilà, alors, euh, donc une fois qu'on aura vu l'histoire de Chamilo, ça va être assez, assez simple ici. Chamilo est un projet qui naît, qui naît en 2010, mais il n'est pas originaire, je veux dire, ce n'est pas un projet qui, qui démarre euh, à partir de rien. C'est un projet qui démarre en fait à partir du projet Claroline, euh, qui naît en 2001 à l'Université catholique de Louvain et qui se sépare en 2004 euh, d'un projet qui s'appelle Doceos. Et donc, euh, à partir de 2004, on a deux projets en parallèle, euh, Claroline et Doceos. Et en 2010, on a une nouvelle séparation du projet euh, Doceos vers... Euh, le, le projet de Chamilo, qui est. Euh, comment, oh, oh, je participe donc à la naissance de ce projet-là. Alors, moi, mon intervention est à partir de 2004, puisque je commence à, à travailler pour la société de Chaos à partir de 2004. Et puis, euh, ça se. Disons que vers fin 2009 et euh, début 2010, il apparaît qu'il y a des différences, dis disons, éthiques qui nous empêchent de continuer à travailler ensemble. Et donc, euh, moi et une certaine quantité de personnes de la communauté de, de Dokeos à cette époque, décidons de former le, le projet de Chamilo. Alors le projet de Chamilo, euh, en gros, bah, il démarre en fait avec la version 1.8.6.2 qui est celle qui suit directement la version 1.8.6.1 de Dokeos. Et donc, euh, on, à ce moment-là, en fait, on, on reprend le même logiciel, on change le nom, on rajoute quelques fonctionnalités et on démarre avec le projet de Chamilo. C'est tout à fait autorisé par les règles du logiciel libre, euh, dans le sens où comme c'est un logiciel qui, euh, qui permet de... de... Un, une petite seconde... Comme c'est un logiciel libre, c'est un logiciel qui permet en fait de, de, de reprendre directement toutes les, eh, tout, tout, tout le code d'un projet antérieur euh, et simplement de modifier les, les, les éléments qu'on qu voudrait. Quoi. Donc le logiciel libre, en résumé, c'est un logiciel qui permet d'avoir un usage euh, opposé euh, du logiciel au, à ce qu'on appelle le logiciel propriétaire, c'est-à-dire qu'on va permettre au travers du logiciel de euh, faire des modifications, d'étudier comment on fait le logiciel, de redistribuer le logiciel, et c'est là que c'est important dans le cas de Chamilo, euh, c'est qu'en fait on va réutiliser le logiciel de Kios, changer le nom et le redistribuer, et puis faire des modifications dessus. Voilà. Euh, alors, en 2011, donc ça c'est 2010, 2010, on démarre 2010 avec la version 1.8.6.2 et au total, entre 2011 et 2016 actuellement, on a plus de 30 versions différentes euh, du logiciel qui vont en euh, progressant euh, si vous voulez une référence plus précise, ici en, en bas de la diapositive il y, une, euh, il y a une URL qui est en fait un, un registre qu'on garde des différentes versions de Chamilo au travers du temps et donc en, les grandes dates butoirs, c'est la version 1.9 en 2012 la version 1.10 en 2015 et la version 1.11 qui devrait être libérée dans quelques jours, euh, j'espérais pouvoir la, la libérer pour le cet événement-ci, si, mais on a une certaine quantité d'imprévus. Dans les imprévus, notamment, on a des nouvelles fonctionnalités de dernière minute qui sont suggérées et qu'on trouve qui sont importantes par rapport aux tendances actuelles de l'e-learning. Voilà, et donc en 2017, on a la version 2.0 qui est prévue, donc normalement on aura une version bêta à la fin de cette année-ci, et cette version 2.0 a introduit de grandes quantités de nouvelles fonctionnalités. Alors, j'ai fait le détail ici des versions pour une simple raison, c'est qu'en fait, on utilise un certain terme euh, au sein du projet Chamilo pour différencier des versions majeures de versions mineures. Alors, une version majeure, c'est une version qui introduit beaucoup de nouvelles fonctionnalités, euh, mais qui en même temps est une version qui a été moins testée, c'est-à-dire que les nouvelles fonctionnalités qui sont introduites euh, n'ont probablement pas reçu les, les tests correspondants en toutes les versions de navigateurs différents, sur tous les types de serveurs différents, etc. Ce qu'on appelle une version majeure, dans une version majeure, bah, qu'est-ce qu'on peut espérer On peut espérer des nouvelles fonctionnalités, euh, principalement, mais peut-être un peu d'instabilité, de, de, dans le sens où les, ces nouvelles fonctionnalités en particulier euh, ne sont peut-être pas tout à fait matures euh, pour, pour l'instant. Voilà. Alors Les versions mineures, par contre, sont des versions qui ont pour objectif principal euh, résoudre des problèmes qui ont été trouvés, qui ont été euh, découverts dans les versions majeures. Et donc On va avoir une version 1.9, par exemple, et puis la, la version suivante euh, va être la version mineure 1.9.2, et puis la version suivante 1.9.4, on utilise toujours des numéros pairs, simplement parce que en termes de euh, numéros de version en, de logiciel, on considère les numéros pairs comme un gage de stabilité. Et donc, euh, dans le cas d'une version mineure qui est une version corrective, euh, on espère en tout cas que la stabilité soit supérieure à la stabilité d'une nouvelle version majeure. Alors il y a une petite exception à toute cette règle-là, c'est que dans la version 1.10, on a effectivement eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités, puis ensuite on a, on a publié une version 1.10.2, une version 1.10.4, une version 1.10.6 et une version 1.10.8 qui a été publiée en juillet. <coughs> Et la version 1.11 en fait n'est pas vraiment dans toutes ses caractéristiques une nouvelle version majeure. C'est-à-dire que la version majeure suivante de la 1.10 est en fait devrait plutôt être la version 2.0 puisqu'il introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, alors que la version 1.11 euh, est une version majeure par pour un, un certain nombre de critères techniques, mais euh, je veux dire l'utilisateur ne doit pas espérer de nombreuses nouvelles fonctionnalités. On va voir ça dans quelques instants. Alors, si on reprend quelques avantages précis de la, du passage de la version 1.9 à la version 1.10.8, qui est la dernière, je dirais, de, de, de la version majeure 1.10, euh, on retrouve certains éléments intéressants. Et là, je vais peut-être passer simplement à une autre fenêtre ici euh, pour pouvoir vous montrer dans la pratique euh, de quoi je parle. Petit instant, voilà. Alors ici, simplement, on a euh, un, un portail de test, hein, c'est un portail de, de développement sur ma machine euh, qui me permet de faire des petites démonstrations euh, qui concernent le, les, les différentes fonctionnalités de Chamilo. C'est une version 1.11, mais on va faire, on va mettre l'accent sur les fonctionnalités de la version 1.10, enfin les différences entre la version 1.9 et la version 1.10. Alors, une des différences majeures, c'est l'introduction d'un nouvel éditeur euh, de texte euh, inclus dans les, dans les différentes pages, qui va nous permettre, en fait, de créer des documents au format HTML5. Alors, HTML5, ça sert à quoi bah, Ça sert simplement à augmenter le, le support des dispositifs euh, mobiles en particulier, et des nouvelles fonctionnalités des, navigate des navigateurs récents. Euh, donc on va retrouver ici toute une série d'options qu'on retrouvait par ailleurs d'une autre façon dans les, dans les versions antérieures. Par contre, on va retrouver quelques éléments euh, particuliers. Donc si j'agrandis la fenêtre ici, on va retrouver euh, ici au-dessus la, la possibilité d'introduire des médias de, de différents sites externes. Donc on va pouvoir euh, lier par exemple ici, on va mettre simplement l'URL d'un site, enfin d'une présentation sur Slideshare. Donc on va aller ici sur Slideshare. Voilà, Slideshare. Donc on veut introduire des diapositives. Euh, on va prendre n'importe laquelle, hein. je ne sais pas exactement euh, ce à quoi on peut s'attendre ici. On va charger simplement l'URL de la page, et on va retourner sur notre site, on va introduire l'URL de la page, et on va directement avoir l'introduction. On voit bien ici la diapositive elle-même, plus un petit texte en dessous euh, qui vient directement de SlideShare. D'accord Si on veut le centrer, il va falloir jouer un petit peu sur les, les colonnes, etc. Mais euh, disons que euh, l'objectif est d'introduire une présentation dans, sur la page de garde de mon cours est obtenu. D'accord Donc voilà, ici on a simplement dans mon cours lui-même la présentation. Euh, SlideShare, voilà. Alors, le, on a rajouté aussi le support de Gravatar. Alors, le Gravatar, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une option, Donc, on, on peut voir ici mon, mon image euh, utilisateur et utilise un, une espèce de profil anonyme, enfin, profil de face euh, anonyme, qui est simplement une ombre, d'accord Alors, on peut demander effectivement aux, aux apprenants de, de se connecter sur la plateforme, d'aller dans leur réseau social et de modifier leur profil. Et dans ce cas-là, on va avoir la possibilité d'ajouter une image qui va se remplacer cette image-là. Mais on peut également euh, modifier en fait, la, la configuration de la plateforme. Gravatar, voilà. Hop. On peut activer les photos Gravatar. Là, je choisis Identicon, qui est un des modes différents de Gravatar. Et en fait, à partir de là, toutes les images d'utilisateurs vont utiliser ce petit... Euh, pas celui-là, une image différente qui représente l'utilisateur lui-même. Et ça se base sur l'adresse email, donc ça va rester chaque fois la même image pour le même utilisateur. Donc ça, ça permet d'être beaucoup plus illustratif, je veux dire, par rapport aux utilisateurs. On va voir ici combien d'utilisateurs on a. Ici, c'est un mauvais exemple parce qu'il a une image pour tout le monde, ce qui ne devrait pas être le cas. Okay. ici, dans ce cas-ci, c'est un peu particulier puisque j'utilise un, une adresse... Euh, une adresse de test, en fait. Je vais modifier ça et mettre mon adresse email pour que vous voyez la différence. Voilà. Sauvegarder les modifications pour ce profil-là. C'est Belle effet démo. Comment on appelle ça On va changer ça ici. Euh, normalement, donc on devrait avoir une image différente pour chacun des utilisateurs. Voilà, ici on a une petite image différente. On va aller voir la liste des utilisateurs normalement on devrait avoir un, une version, une image différente euh, ça doit être un petit problème sur ma plateforme en particulier mais sur le, vous pouvez aller tester sur 1.11.chamilo.org qui est le site officiel pour tester la 1.11 et ça devrait... Allez, on va, ne on va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Euh, simplement, retenez que euh, normalement, par adresse email, on a une image différente, et donc ça aide l'enseignant le, à identifier plus rapidement les différents élèves euh, qui participent à son cours, les différents apprenants. Ici, on a le Monster ID. Ça, ça dépend du type d'image qu'on a choisi. Donc, dans Gravata, on a pris d'abord Identicon, qui est un peu plus neutre. Euh, le Monster ID, c'est plus pour des portails euh, un petit peu plus... Euh, enfantin, disons. Alors, on a rajouté aussi la gestion des Open Batch. Donc, les Open Batch, euh, pour ceux qui ne savent pas, donc dans la version 1.10, il y a une fonctionnalité de gestion des compétences. On peut voir ça. Donc, ici, on a une roue des compétences qui va être vide initialement. Et puis, on peut simplement introduire de nouvelles compétences. Voilà, je vais simplement choisir ici, euh, sur mon ordinateur, euh, alors version de compétence en français, Je sur ma machine un petit fichier CSV, mais si, pas, si je veux introduire ma propre structure de compétences, je peux soit le faire à la main, soit euh, créer un autre fichier à partir de l'exemple qui est disponible ici. Et une fois qu'on a introduit les compétences, on va avoir une roue de ce type-ci. Donc on va avoir simplement une roue des compétences. La roue, c'est simplement un arbre... Euh, euh, replié sur l'imam et donc on peut voir les différentes euh, catégories de compétences et puis les, compé les compétences ici alors si on veut on peut gérer donc les compétences d'une façon enfin sous forme de liste <coughs> ici gérer les compétences et on va voir les différentes compétences ici alors ce qu'on a introduit dans la version euh, c'est la possibilité de gérer ce qu'on appelle les Open Badge. Alors les Open Badge, c'est un standard ouvert qui permet de donner une représentation digitale à une compétence obtenue au sein d'une plateforme e-learning. Euh, supporte ces open badge alors on va devoir définir une description de la compétence euh, un critère qui, qui permet d'attribuer, d'avoir obtenu le, le badge et puis on peut élaborer un nouveau badge alors dans la version précédente euh, de Chamilo, dans la version 1.10 de Chamilo, on avait un, un éditeur de badge externe donc il ouvrait une fenêtre pop-up et il nous permet permettait de dire pardon, Un badge. Alors, dans la nouvelle version, on a rajouté un studio incorporé pour dessiner mon badge. Donc, je vais pouvoir simplement euh, choisir, par exemple, l'icône qui représente la compétence correspondante. Voilà. Alors, on peut choisir ça comme ça. On peut faire une recherche ici. On va voir un, une, euh, voilà. euh, un badge pour, le, la, pour boire des bières. Voilà, c'est très bien. C'est très belge. Euh, on peut utiliser ce badge-là. Et à partir de là, on va avoir ici un badge qui représente cette coopération. Alors chaque fois qu'un utilisateur euh, reçoit un, un badge, il va s'afficher sur le réseau social, dans le profil de l'utilisateur, dans le petit bloc compétences ici. Enfin, Si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo que euh, Rudy a, a composée il y a quelque temps, qui, euh, qui est sur YouTube, qui euh, parle de Chamilo et des open badges. Donc vous pouvez euh, vérifier ça pour voir comment ça fonctionne en détail. Alors, on a aussi rajouté des nouveaux types de questions dans les, dans les, cours, mais avant ça, je vais rapidement passer par la page Mes certificats qu'on a rajouté en version 1.10 qui permet en fait, au cas où j'aurais obtenu des certificats euh, au travers des différents cours que je suis, d'avoir une liste simplement des différents certificats que j'ai obtenus dans quel cours. On a rajouté, euh, donc je disais, par rapport aux exercices, on va aller chercher le, le cours en français histoire d'avoir notre interface en français. Tous les cours de Chamilo ont une langue associée et selon la langue, on va retrouver les différents outils euh, exprimés dans la langue correspondante. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'immersion, je veux dire, linguistique. Euh, c'est simplement le fait que l'apprenant, quand il va rentrer dans un cours en anglais, il va voir tous les outils qui s'affichent en anglais. Quand il va rentrer dans un cours en français, il va voir tous les outils qui s'affichent en français. Alors, si on va dans l'outil d'exercice, on va retrouver ici, euh, dans l'outil d'exercice, euh, un, un, un, un exercice d'exemple. Mais là, c'est principalement parce qu'on l'a créé à la création du cours. On a demandé la création d'un exercice d'exemple. Voilà, donc un exercice typique, ça se présente comme ça. On va simplement euh, répondre à la question l'exemple, voilà, il me donne mes résultats, etc. Et donc, ce qu'on a rajouté dans euh, la version 1.10, ce sont des nouveaux types de questions. Et donc, si on va dans l'exercice humain, on va retrouver non seulement les types normaux de questions, on a changé les icônes pour les rendre un petit peu plus euh, euh, intuitives dans la version 1.10, euh, et on va retrouver à partir de à partir d'ici, voilà, et les nouveaux types de questions, donc on a un nouveau type de question calculée qui est un type qui permet de faire des petites équations à, à, à une inconnue ou à plus d'inconnues si on a plus de variables connues euh, on a la possibilité de faire un exercice sur sélection d'images qui va être simplement, j'envoie je, je, quatre images différentes et puis je sélectionne une de ces images qui est l'image correcte on a la possibilité de réordonner des mots dans une phrase, et on a possibilité de relier des termes à leur euh, correspondance à travers d'un mécanisme de drag and drop, donc de glisse déplacer. Et ça c'est le nouveau type euh, de question dans la version 1.10. Alors on a aussi rajouté la possibilité, mais ça je vais euh, peut-être le mentionner quand on passera euh, à la version 1.11, Disons qu'on a rajouté ici dans, le, dans les paramètres de configuration d'un certain exercice la possibilité de demander euh, que le, la, les réponses correctes ne se montrent que quand euh, le, que, donc les réponses correctes, qui est une, une forme de, de donner du feedback, hein, donc de donner de, de la rétroalimentation aux apprenants quand ils passent le test, euh, on peut décider de le montrer de montrer le score à chaque tentative de l'exercice, mais de montrer les réponses correctes qu'à la fin, à la dernière tentative euh, de, de, de l'exercice. Donc, si on a décidé de donner à l'utilisateur trois tentatives, ce qui est un paramètre qui se règle ici, je veux dire trois tentatives, ben, au bout de la troisième tentative, on va lui montrer les réponses correctes, mais pas avant. D'accord Ça, c'est un nouveau mode qu'on a rajouté dans la version 1.10. Alors, je vais retourner dans le cours lui -même. On a rajouté aussi la possibilité... Pardon, je reprends mes notes pour essayer de, de rester dans les limites du temps qui, qui s'échappe rapidement. On a rajouté la possibilité de créer des catégories de parcours. Donc pour les gens qui utilisaient beaucoup de parcours, ça devenait un petit peu difficile de les organiser. Donc on peut maintenant créer des catégories de parcours qui arrivent, qui se présentent comme... Euh, un grand titre ici et puis une liste de différents parcours. Donc, si on crée un parcours ABC, voilà, très rapidement, et on voit les, les différents parcours, on peut copier ce parcours-là, copier ce parcours-là et on va voir un second parcours qui apparaît. Donc, on imagine si on a une liste de 10 ou 20 parcours ici, ça va commencer à être un petit peu difficile à présenter. Et on peut euh, simplement rajouter une catégorie 1 et placer maintenant un nouveau parcours dans cette catégorie, d'accord On va créer un nouveau parcours, et lui dire qu'il euh, va se placer directement dans la catégorie 1, voilà, BCD, on va voir ces différentes catégories, d'accord la, la, la catégorie qui dit 100 catégories ne s'affiche pas à l'utilisateur final. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté de plus On a rajouté la possibilité de visualiser le catalogue de sessions. Alors, pour ceux qui utilisent les sessions ou pour ceux qui ne savent pas ce que les sessions sont, les sessions c'est ce petit bloc ici euh, qu'on qu voit ici dessous. Il y a aussi une euh, vidéo que Rudy a préparée qui présente le mécanisme des sessions et qui permet de savoir un petit peu à quoi s'en tenir et à quoi ça sert. Euh, je vais donc pas détailler ça ici. Par contre, si on avait des sessions dans la version 1.9, c'était impossible de les euh, rendre disponibles au travers du catalogue de cours. Le catalogue de cours, c'est euh, cette option ici qu'on voit euh, ici en bas, qui dit catalogue de cours. Là. Et on, re on retrouve ici les, les différents catalogues de cours. Alors, j'attire votre attention sur cette zone-ci, ici, où il n'y a rien qui apparaît. Donc, on va activer simplement, je vais le faire dans un nouvel onglet, on va activer... Euh, la fonctionnalité de catalogue de sessions qui se retrouve un petit peu plus bas voilà, catalogue de cours et de sessions afficher seulement les cours, seulement les sessions ou les cours et les sessions Donc, je vais afficher les deux et puis si on retourne ici, on rafraîchit notre catalogue de cours, on va retrouver un bouton qui dit « Liste des sessions ». Alors, pour l'instant, on n'a pas de session, mais euh, on peut retrouver les sessions ici avec un, un filtre par date ou par étiquette sur les différentes sessions. C'est particulièrement intéressant si on utilise le plugin qu'on a aussi rajouté dans la version 1.10, qui est le plugin de vente de cours, euh, parce que du coup, on peut vendre des sessions qui sont limitées en temps. Donc on peut vendre euh, l'accès à un cours pendant trois euh, semaines, par exemple. Et, et donc ça... Et le plugin de vente de cours se retrouve ici et donc si on active le plugin de vente de cours on va simplement pouvoir vendre nos cours par euh, paypal ou par chèque il va falloir configurer ce plugin puis on va dire voilà on veut rajouter le, le, le plugin dans le menu principal donc il va apparaître ici euh, on va activer paypal on veut inclure les sessions va activer les transferts bancaires on ne veut pas activer la gestion des commissions et l'accès des utilisateurs qui ne sont pas enregistrés sur la plateforme. Et là, on va avoir un bouton achat de cours. Et nous, comme administrateur, on va avoir tout l'accès à la configuration, des méthodes de paiement, des prix, etc. Une fois qu'on a configuré un prix pour un cours ou une session, on va le retrouver, ce prix, dans le catalogue de cours. Euh, ça c'est à partir de la version 1.11 donc on voit ici gratuit euh, ça, dans la version 1.10 ça n'y est pas encore dans la version 1.11 qui sort dans quelques jours on a la possibilité d'intégrer directement le prix dans le catalogue normal de cours voilà alors on a aussi euh, rajouté sur le réseau social la possibilité d'exporter les cartes de visite au format vCard. C'est moins pratique sur un desktop puisque c'est relativement... Ici, on ne voit pas évidemment dans, la, dans la, le partage d'écran. Il y a une petite fenêtre pop-up qui me demande euh, avec quelle application je veux ouvrir ce fichier VCF qui est donc un format standard de carte de visite. Euh, par contre, si je visualise le portail sur un dispositif mobile, je vais pouvoir cliquer sur ce lien et automatiquement, le contact va se rajouter dans ma liste de contacts de mon téléphone mobile. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité intéressante aussi euh, dans la version 1.10. Alors, on a rajouté aussi la possibilité pour ceux qui voudraient configurer leur portail, je pense que peut-être Nicolas en a parlé ce matin, euh, la possibilité de modifier le logo de la plateforme. Et donc pour ça, on va aller dans Paramètres de configuration, dans les feuilles de style, et ici, on va pouvoir changer le logo donc on va sélectionner un autre logo et simplement l'envoyer va changer le logo qui est ici je ne vais pas le faire pour l'instant parce qu'on a un temps assez limité euh, on a rajouté une page de fin de parcours c'est une page assez spéciale qui permet en fait à la fin d'un parcours d'obtenir directement ces certificats donc si on va éditer si on retourne dans l'outil de parcours voilà, euh, on va éditer le, le parcours numéro 1 et on va simplement lui rajouter un document, créer un document vide, voilà, hop, intro. Si on a un parcours avec différents éléments, ce que ça va donner, c'est que euh, l'utilisateur va pouvoir visualiser euh, le, le parcours lui-même avec les différentes étapes du parcours ici. Par contre, s'il si obtient un certificat, donc s'il y a un certificat qui a été configuré dans l'outil de certificat du cours, etc., et qu'il euh, obtient ce certificat par le fait de terminer le parcours, Jusqu'à présent, jusqu'à la version 1.9 ou 1.10.6, avant la version 1.10.8, on n'avait pas la possibilité de visualiser directement le certificat à partir de cet écran de parcours. Par contre, depuis la version 1.10.8, on a la possibilité de rajouter, donc on va faire ça ici, de rajouter un certificat ici, donc on va mettre fin, d'accord on, on imagine qu'on a plusieurs étapes ici, hein et on va euh, modifier un petit peu le fil ici. Vous avez le parcours, voilà. Alors ici, il faudrait que je me connecte comme utilisateur final, etc., et puis que je complète le parcours pour pouvoir visualiser ça. Euh, mais disons que à la fin, bah, je vais le faire rapidement, comme ça on voit à quoi ça ressemble. Donc on a une liste d'utilisateurs ici, on va inscrire un des utilisateurs, voilà, Michel Lannoy par exemple, à notre cours en français. Donc on va retourner dans les cours, dans mon cours en particulier, français pour débutants, on va inscrire l'utilisateur Michel Lannoy dans notre cours. Je vais aller très vite, hein. l'objectif ici n'est pas de... Expliquer comment fonctionne Chamilo, mais bien de montrer une nouvelle fonctionnalité. Voilà, j'ai introduit, donc j'ai inscrit l'utilisateur Michel Anou, on va se connecter avec lui dans quelques instants. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre évaluation à partir du parcours d'apprentissage qu'on a créé. Parcours, voilà, on nous donné la liste des parcours disponibles, donc ABC, c'est très bien, et la pondération d'ABC, donc l'importance relative de, du parcours par rapport au reste des outils d'évaluation, c'est de 100%, c'est-à-dire que toute l'évaluation est basée sur le parcours lui-même et sur le fait d'obtenir un score ou un avancement, un progrès spécifique au parcours de 75%, ou 75% ou plus. Euh, donc, en termes de certificat, on peut éditer le certificat lui-même, euh, voir si tout va bien, Allez, juste checker ça, voilà, donc le certificat va ressembler plus ou moins à ça. J'espère qu'il soit un petit peu plus joli que ça au résultat final. Euh, et voilà, donc ça, on peut éditer entièrement le, le certificat lui-même, le mettre en français, etc. En tout cas, ce qui compte ici, c'est qu'on puisse se connecter maintenant comme Michel Lanois. Ce sont des noms tout à fait euh, fictices. Hein. Voilà. On peut aller dans le parcours ABC. On va visualiser l'étape d'introduction. Et puis on va passer à la fin. Et pardon, deux fois. Euh, et ici, il me dit Félicitations, vous avez achevé le parcours, télécharge ton certificat en cliquant ici. Donc on peut visualiser le certificat ici directement. Il, fait, il manque un peu d'édition le certificat lui-même. Euh, ou on peut le télécharger en PDF. Voilà, télécharger. Et on va euh, pouvoir visualiser le, donc, le certificat ici. Voilà. Donc là, euh, il faut bien sûr euh, chipoter un petit peu pour avoir les certificats dans la bonne langue, etc. Mais, euh, mais enfin, avec le bon style, mais le principe de fonctionnalité, celui-ci, c'est que simplement maintenant, dans les parcours, on peut donner directement un lien au certificat vers, les certificats obtenus, vers le certificat obtenu, pardon, ou éventuellement les compétences obtenues dans ce Uh, cours. Voilà, je vais repasser en administrateur, donc je dois me déconnecter et me reconnecter en tant qu'admin. Alors, on va continuer avec la présentation. Donc, euh, voilà, alors, euh, nous, ça on a déjà vu, on a un nouveau chat de cours, donc la possibilité, pour ceux qui utilisaient l'outil de chat avant, alors, disons qu'il était assez fixe en fait. Donc non, je pense que ça ne va pas se partager correctement ici quand je vais cliquer dessus. Donc je vais cliquer dessus, ça va ouvrir une fenêtre pop-up. Ça, je vais la partager avec vous maintenant. Voilà. Voilà. Donc la nouvelle fenêtre euh, de chat est un petit peu plus sympa et surtout plus dynamique. Donc on peut euh, utiliser, on peut, on peut ouvrir des chats personnels avec les utilisateurs. On peut redimensionner, on peut la visualiser sur un dispositif mobile, etc. On peut mettre des émoticônes, euh, voilà. Et puis on peut prévisualiser aussi si on met du code HTML. Donc on peut mettre des liens, etc. Dans le chat lui-même. Voilà. Donc ça va se voir comme ça. Okay. Donc ça, c'est euh, le chat de cours qui a été remanipulé. Je reviens à ma présentation. Enfin, à mon navigateur, plutôt. Alors, euh, on a rajouté. Donc là, on passe maintenant en fait des fonctionnalités de l... entre les différences de fonctionnalités entre la version 1.9 et la version 1.10.8. Euh, aux différences de fonctionnalités entre la version 1.10.8 et la version 1.11. Alors, une des grosses, grosses nouvelles fonctionnalités, euh, je veux dire, étoile de... de la version 1.11 c'est l'importation depuis moodle donc on peut en fait maintenant importer des cours depuis le format mbz qui est le format exporté par les cours de moodle donc si vous voulez tester si vous avez entendu parler de tchamilio et que euh, vous avez vos cours sous moodle et vous voudriez pouvoir utiliser vos cours moodle dans le, la plateforme Chimilo, pour pouvoir tester simplement euh, on a la possibilité ici euh, d'importer un fichier Moodle et on va le, le visualiser directement euh, dans la plateforme Chamilo. Pour ça, il faut créer un cours, un cours vide dans Chamilo. On va simplement aller ici, faire créer un cours et puis mettre euh, un cours d'import Moodle. Ce qu'il est en français. On ne doit rien mettre dedans, hein, particulièrement, on peut le laisser vide. Et puis, on va aller directement dans euh, l'outil de maintenance et on va cliquer dessus pour visualiser, enfin, importer le fichier modèle. Alors, je vais essayer, je ne sais pas si j'ai encore un cours euh, d'exemple, un MBZ d'exemple. Il me semble que je devrais en avoir un pas trop loin. Si vous me laissez une petite minute, on devrait pouvoir on va retrouver un par ici oui, non, c'est raté ok, je vais essayer d'en retrouver un pour la fin de la présentation mais donc euh, voilà, on peut, on peut simplement importer une, une, un, un cool Moodle. je vous invite à l'utiliser Donc, euh, si vous voulez le tester, comme je vous ai mentionné brièvement avant vous pouvez utiliser 1.11.chamilo.org, qui est un site de démo, attention euh, c'est un site de démo et de développement donc ne mettez surtout pas de contenu confidentiel ou de contenu dont vous n'avez pas de copie de ce cours c'est un portail qui peut être supprimé et recréé à n'importe quel moment pour euh, nous permettre aux développeurs de euh, faire plus de tests donc ici vous pouvez vous connecter, si vous voulez vous connecter euh, en tant que professeur vous pouvez créer un, un compte professeur ici ou sinon vous pouvez vous connecter directement comme admin, admin et vous pouvez être tester disons, les fonctionnalités administrateurs, on vous demande simplement de ne pas euh, effacer les cours des autres euh, sans raison. Quoi. Simplement, euh, créez votre propre cours et faites vos tests dans votre propre cours. Alors, si vous avez des doutes sur ce qui est importé ou pas, parce qu'on n'importe pas encore tout euh, depuis le cours Moodle, vous pouvez suivre le lien qui se trouve ici, et il va vous rediriger vers le wiki de Chamilo, qui va vous expliquer en fait quels sont les différents éléments qui sont pour l'instant importés par l'importation Moodle. Donc on retrouve les documents, les liens, les forums et les exercices, euh, avec le petit bémol que quelques types de questions particulières qui seraient éventuellement définies dans Moodle, mais pas supportées dans Chamilo, peuvent ne pas euh, apparaître simplement dans Chamilo. Dans ce cas-là, vous allez avoir une question qui va se créer, mais qui va dire simplement que le type de question n'a pas pu être importé. Alors, euh, si <coughs> il y a une petite modification ici à rajouter, euh, qui est en fait, qu'on qu a découvert il y a quelques jours, qui est en fait que dans le cas où vous utilisez dans Moodle les questions, je ne sais plus exactement comment c'est, les questions de type description ou quelque chose comme ça, qui sont des introductions euh, à différentes questions, euh, celles-là ne vont pas être passées ici, donc ça pourrait... Euh, générer des petits soucis. Mais enfin, bon, disons que c'est plus ou moins euh, cette description-ci, sinon que ce n'est pas vraiment un type de question. Dans Moodle, ça, ça, ça, c'est traité comme un type de question, mais euh, c'est plutôt une description simplement d'un de, groupe de questions. Alors, euh, donc ça c'est la grosse fonctionnalité de la version 1.11 qui donc, sort dans quelques jours, euh, mais qui est déjà testable sur 1.11.chamil.org. Et euh, dans l'outil d'exercice, on a aussi rajouté la possibilité pour les, les, les exercices eux-mêmes de recalculer le score. Donc cette petite icône ici euh, qui dit recalculer de résulte, euh, c'est en fait la possibilité de recalculer le score d'un exercice. Donc on voit ici que j'ai eu 100% euh, ou 10 sur 10. Mais en fait, euh, il se pourrait que moi en tant qu'enseignant, qu j'aille modifier l'exercice après qu'un ou plusieurs apprenants aient l'exercice. Dans ce cas, on va avoir simplement un score qui va être différent d'un utilisateur à l'autre, donc on pourrait avoir trois utilisateurs, qui, trois apprenants qui passent l'exercice, et puis on modifie une question de l'exercice, et puis on a une dizaine d'autres apprenants qui, qui, qui, qui passent l'exercice après. Euh, on pourrait avoir des différences de score entre ces apprenants. Donc, recalculer le score, se fait utilisateur par utilisateur, mais permet en fait de recalculer selon les réponses que l'utilisateur avait données à ce moment-là et le nouveau score qu'il y aurait pour cette question-là. D'accord Alors, euh, une autre fonctionnalité aussi dans l'outil d'exercice, c'est l'importation. On va supprimer cette, présent cette introduction parce qu'elle utilise chaque fois un petit peu d'espace c'est la possibilité d'importer des questions au format QTI. Donc, euh, dans les versions antérieures de Chamilo, il y avait la possibilité d'importer du QTI, mais du QTI uniquement en version 2. On a rajouté maintenant le support de la version 1.2, qui est une version un peu antérieure, mais qui est plus utilisée en général euh, par le public. Et donc, on a rajouté la possibilité de utilisé ça je vais rapidement chercher cette fois ci je suis sûr de mon coup et que j'ai effectivement des questions au format qti voilà, simplement aller la chercher l'ordinateur Voilà, donc ici je vais importer, c'est un exercice en espagnol, hein, mais bon, c'est pas très grave. je vais importer les, les questions. Donc ici, au format QTI, on retrouve, en fait, on a importé d'un seul coup, parce qu'on avait euh, ce, ce, ce format QTI, qui est un fichier zip, hein, simplement, euh, généré par un autre outil qui permet d'élaborer des exercices, ben, on retrouve en fait les, les différents types de questions, avec les différentes réponses, etc. Euh, voilà. Donc ici dans l'exercice original, il y a euh, "true et false" en anglais. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent pour les pour les Puerto Ricains hein, qui est l'origine de ce, cet exercice QTI. Ils utilisent une, un mélange d'espagnol et d'anglais de, puisque c'est un territoire euh, des États-Unis. Alors euh, voilà. Donc ça c'est l'import QTI. On a aussi la possibilité d'exporter plus de de questions donc si on a euh, on peut faire les parcours ça permet un peu de d'unir différents, de, de réunir plutôt différents contenus des autres outils dans l'outil de parcours donc si on fait ça on va avoir un parcours plus élaboré qu'ici donc ici par exemple on a euh, notre parcours avec deux étapes on va éditer ce parcours et simplement rajouter un exercice au milieu de, du parcours lui-même voilà, alors le, le problème, je ne sais pas si on doit appeler ça un problème, mais euh, une des limitations d'avant, c'est que l'exportation du parcours au format SCORM, qu'on peut faire ici avec le bouton exporter, le CD, euh, en fait ce, cet export ne supportait pas Beaucoup de types de questions différentes. Donc, dans la version 1.11, on a rajouté le support de quatre types de questions additionnels de Chamilo vers Scorm. C'est-à-dire que euh, l'exportation des exercices va fonctionner euh, malgré que on ne visualise pas ce parcours-là dans Chamilo. Donc, on, on, on donne une certaine indépendance au contenu du parcours lui-même en l'exportant vers un Scorm. Et, mais malgré tout, on permet de supporter des types de questions qui sont relativement Propre à Chamilo. Par exemple, il y a une question de type euh, réponse audio. Et bien, on peut maintenant exporter ces, ces questions-là aussi au travers de l'exportation score. Voilà, alors on a rajouté aussi des dates de début et de fin euh, dans les forums. Donc pour ceux qui avaient ce, ce, ce souci avant, donc. Euh, on, on a parlé avec de nombreux utilisateurs qui nous ont dit « Oui, mais bon, nous, on aimerait bien voir, hein, ouvrir un forum, mais après une certaine date, le fermer automatiquement. » Et on a rajouté ça. Donc ici, on a une date de publication, une date de fermeture du forum. Donc on choisit simplement la date euh, de publication, on va dire hier, voilà, et la date de fermeture dans euh, le 31 août. Voilà. Et donc, euh, on peut simplement donner des dates d'ouverture de, et de fin. Et après cette date, on va simplement avoir le forum qui se ferme euh, naturellement. Quoi. Donc, euh, il va être impossible d'accéder par les utilisateurs à partir de cette date-là. Voilà, et donc ça, c'est principalement les fonctionnalités de la version 1.11. Comme je vous disais, dans la version 1.11 en soi, euh, donc on, a, on a revu... Bah, je, vais, je vais changer de, de partage d'écran pour que vous ayez une vision plus clair sur euh, ce dont je parle. Voilà, donc dans la version 1.11, on a principalement l'importation de Moodle Chamilo, la possibilité de rec recalculer le score des exercices, d'importer de, en MSQTI euh, version 1.2, d'exporter des exercices à SCORM de façon un peu plus euh, complète et de mettre des dates de début et de fin des forums. Et donc, si on revient aux quelques pages antérieures, donc on a revu ensemble l'existence de CK Editor, qui est un éditeur en ligne un peu plus flexible, un peu plus moderne, qui fonctionne aussi sous Safari, alors que l'ancien ne fonctionnait pas. Enfin, CK, FCK Editor, qui était le logiciel ancien avec un F devant le CK, euh, n'était pas supporté euh, par Safari. Euh, donc maintenant, les professeurs peuvent aussi élaborer leur matériel de cours avec euh, Safari, donc avec les, le navigateur par défaut sur Mac. Euh, on a rajouté le support de Gravatar. Donc on a vu qu'il y avait un petit problème ici avec le support de Gravatar. On va vérifier ça tout de suite. Euh, mais disons qu'il nous permet normalement de visualiser les différentes images des différents utilisateurs euh, au travers... De un mécanisme qui permet de générer une image différente pour chacun des emails des des apprenants. Alors je poursuis donc la, la liste ici, ah, voilà. j'ai un exemple ici avec la version 1.10 donc apparemment il nous reste une petite correction pour la version 1.11, je vais partager dans la version 1.10 on a un exemple ici des différents emails de différentes personnes et on voit effectivement Gravatar nous donne une image différente pour chacun des utilisateurs. D'accord? Donc ça, ça permet d'identifier plus rapidement puisque euh, Aurora ici va avoir un, une icône mauve euh, maintenant mais toujours euh, à l'avenir selon son adresse email. D'accord Donc ici, euh, voilà, on a Emilia, elle va avoir un petit logo vert. Donc on va pouvoir retrouver, d'après ces différentes euh, icônes, rapidement, qui sont les utilisateurs dans mon cours. Donc si je vais ici à un cours, je ne sais pas si j'en ai un en français, ouais, j'espère que oui. Voilà, test fr. Dans mon cours, j'ai des utilisateurs inscrits. Je vais avoir... Oh, non, je n'en ai pas ici. Je vais en inscrire quelques uns. Si on va... Tous les sélectionner et tous les inscrire ok donc si on retourne maintenant à la page d'utilisateurs on va voir dans la liste d'utilisateurs de mon cours les différentes icônes des différents utilisateurs de la plateforme. et Donc ça, ça me permet par la suite, dans les feuilles d'assistance, dans les rapports des exercices, etc., de toujours visualiser euh, une image spécifique pour chacun des utilisateurs. Et ça, c'est très pratique puisque ça me permet de gagner du temps euh, en termes de, euh, de, de, de, révision des, des différents, de révision des différents différents utilisateurs des différents résultats puisque je peux identifier plus rapidement euh, les mêmes utilisateurs voilà. Alors, les nouveaux types. Donc, on a vu la gestion des compétences et d'Open Badge. Comme je vous ai dit, il y a une vidéo qui explique ça en plus de détails. Donc, si vous voulez les, les vidéos de ce genre de fonctionnalité-là, vous allez sur YouTube et vous cherchez simplement Chamilo Open Badge. Euh, vous pouvez introduire Business aussi peut-être, puisque c'est Business, la, la société Business qui s'occupe de, de générer ces vidéos. Euh, et vous allez retrouver une, une série de tutoriels en vidéo sur l'utilisation de Chamilo, dont la gestion des compétences. Alors, on a vu des nouveaux types de questions, la page mes certificats, les catégories de parcours, on a vu les catalogues, le catalogue de sessions, l'exportation au format V-Card, donc des cartes de visite, qui permet notamment sur des dispositifs mobiles d'avoir directement le contact de la personne euh, sur le, le dispositif. Alors, attention, cette exportation au format V-Card n'est disponible que... Euh, si on est ami de la personne sur le réseau social. Et donc, cette personne-là doit nous accepter avant que euh, ces ce détails, cette information ne puisse être partagée avec elle. Euh, on peut rejoindre un, for on peut joindre un forum en parcours. Tiens, j'ai oublié de présenter celle-là. Euh, donc, dans le cas où vous auriez des parcours, on, a, on nous a souvent dit, euh, bon, moi j'ai un parcours, c'est très intéressant, mais j'aimerais bien générer une conversation autour de... Euh, d'une certaine page du parcours. Donc, effectivement, le, le fait de générer des conversations, ça existe déjà dans Chamilo et c'est l'outil de forum ou l'outil de chat. L'outil de chat est un petit peu moins permanent, je dirais, et donc euh, permet moins facilement une étude asynchrone. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de lier l'outil de forum à l'outil de parcours. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire par, pour une page HTML, par exemple, on va lier l'outil de forum à cette page HTML dans le parcours. Et donc, ça, pour ce, ça, on utilise ce petit bouton-ci qui dit « Associer un fil de conversation du forum à cet élément de parcours ». On clique une seule fois, il nous demande si on veut associer l'élément de forum, etc. Oui, et puis après, euh, on va pouvoir simplement visualiser le parcours. Et quand on visualise cette première Étape du parcours, on va avoir ici un petit onglet. Et cet onglet est en fait une conversation sur le forum entre les différents apprenants du cours. Et donc, on va pouvoir répondre à ce message ici. Tout à fait d'accord. Voilà. C'est très intéressant. Ou pourriez-vous donner une source crédible à cette citation, etc., etc. Voilà. donc ici on a la conversation qui se présente euh, à, dans le type forum, Donc on, les icônes sont assez grandes simplement parce qu'en fait on, on permet également de visualiser ça euh, sur un écran mobile. Donc on a cette petite option dans les parcours, on a un look un peu différent dans la version 1.11. On a la possibilité de euh, visualiser le contenu du, par, du parcours. Sur un dispositif mobile de façon plus flexible. Donc, on a une page un petit peu plus dynamique qui répond à différents formats de page. Alors, euh, le forum est disponible ici. Et puis, si on veut retourner à la visualisation euh, de bureau, enfin, d'ordinateur de bureau, on va retourner simplement avec cette icône-ci. Voilà. Alors, euh, pardon, là, je réalise que j'ai partagé le mauvais, <rire> le mauvais écran. Ça arrive, on va donc revenir ici et partager l'écran correct pour que vous voyez de quoi je dois occupé à parler. Voilà, donc ici la visualisation pour l'apprenant. On, on retrouve ici le forum. Voilà, le forum avec les, la possibilité d'échanger euh, au sujet de, ce, de cet item de parcours et la possibilité d'agrandir la page pour visualiser ça euh, sur des dispositifs mobiles. Voilà. Désolé pour l'erreur le, de partage des, <rire> des écrans. Euh, je me suis laissé emporter. Voilà, voilà. Alors... On revient sur la présentation, donc on a vu, euh, maintenant, joindre un forum parcours, on n'a le... pas vu le nouvel outil hotspot, donc il y a, pour ceux qui connaissent l'outil de, de test sur image, euh, de, de zone sur image, pardon, des exercices, mais on, a en fait, euh, on avait avant dans la version 1.9, c'était euh, un test sur image euh, en flash entièrement donc en utilisant la technologie flash et le problème de la technologie flash c'est que euh, c'est bien connu ça ne fonctionne pas sur les dispositifs mobiles. Et donc on a changé ça et on a redéveloppé complètement l'outil euh, de euh, test sur image, de zone sur image, et à partir de la version 1.10.8, je pense, elle est tout à fait utilisable sur les dispositifs mobiles. On a rajouté un plugin Skype, donc c'est simplement un plugin qui permet de mettre le contact Skype d'une personne, de le visualiser dans le réseau social. Euh, rien de vraiment fantastique sinon que sur les réseaux sociaux lui-même si je suis ami avec cette personne je peux cliquer sur le lien et si j'ai Skype installé sur mon ordinateur ou sur mon dispositif mobile, euh, Skype démarre automatiquement un chat une fenêtre de chat Skype avec la personne correspondante si la personne correspondante a complété son profil et a indiqué son euh, son, son identifiant Skype alors on a un plugin de vente de cours on l'a vu rapidement, je vous invite à tester donc a, il, assez, ça prend un peu de temps pour, pour configurer le plugin Skype mais c'est relativement simple euh, le, pas le, le plugin de vente de cours pardon on a rajouté de nouvelles icônes de monsieur Chamilo pour ceux qui ont été attentifs quand on a visualisé l'exercice d'exemple qu'on avait créé dans le dans le cours en français, il euh, y a un personnage différent qui est apparu, donc c'est le nouveau monsieur Chamilo euh, qui est disponible dans les différents éléments du cours, au moment où on crée un nouveau euh, cours, on va retrouver ça dans les... Doc... Dans, pardon, au moment où on crée un nouveau avec du contenu d'exemple, on va retrouver une librairie d'images euh, de Monsieur Chamilo dans différentes poses euh, qui illustrent les différentes activités d'apprentissage. Alors on a vu les nouveaux types de, de questions, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on a rajouté ces nouveaux types de questions dans l'import Excel. Donc l'import Excel avant ne supportait que cinq types de questions, maintenant il en supporte je pense 9 ou dix. Euh, ça permet d'importer plus de types de questions à partir d'Excel. Si vous préférez éditer vos questions dans un tableur, ben simplement vous pouvez le faire dans le tableur en suivant le modèle qui est proposé dans la page d'importation Excel, et vous aurez directement la possibilité d'importer ça dans le comme on a fait pour l'importation QTI. Le logo customisable, on doit, je vais montrer où le faire, je ne vais pas montrer comment le faire, mais je pense que Nicolas l'a fait dans la présentation antérieure. La page de fin de parcours, on a vu euh, ce que ça donnait pour présenter un certificat sur la page de fin. On a vu les réponses correctes euh, sur la dernière tentative, qui est une option de configuration des exercices, pour ne montrer les réponses correctes que lors de la dernière tentative de trois tentatives par exemple à l'exercice et on a vu le nouveau chat de cours voilà, ça c'était pour la les fonctionnalités différentes euh, entre la version 1.9 et, et la version 1.10 euh, il faut savoir que cette liste de fonctionnalités est vraiment très fortement réduite par rapport à la liste totale de nouvelles fonctionnalités entre la version 1.9 et la version 1.10, c'est à dire qu'ici on a présenté peut-être une quinzaine de fonctionnalités alors que euh, entre la version 1.9.10 et la version 1.10.8 qui ont donc euh, plus ou moins un an de presque ouais, un an de différence euh, on retrouve environ euh, 90 fonctionnalités nouvelles euh, dans la plateforme. Alors, ce n'est pas le cas pour la modification des versions 1.10 à 1.11, où là, on, re, on ne retrouve qu'une dizaine de nouvelles fonctionnalités, puisque cette version 1.11 est une fausse euh, version majeure de Chimilo. et donc on attend tous la version 2.0, qui est déjà euh, bien en chemin et qui devrait euh, être publiée au début début de 2017. C'est toujours difficile de donner des dates précises dans le domaine du logiciel libre puisque, comme on dit souvent, le logiciel sera publié quand il est prêt et pas quand le marketing est prêt à le publier. Voilà. Ceci termine ma présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les publier dans le chat de la conférence ou à nous envoyer simplement un email à info.business.com qui est euh, notre entreprise, euh, l'entreprise dans laquelle nous travaillons, Rudy et moi, euh, et qui, est, qui participe à plus de 80% au développement, dans le développement du logiciel euh, Chamilo. Voilà, merci à tous pour votre attention et Rudy, je te repasse la parole. Merci à toi Yannick pour cette présentation très complète. Euh... On a le temps pour quelques questions, je crois. Euh, bon, bien sûr, je voudrais juste dire qu'on va mettre toutes les infos et tous les liens sous la vidéo sur la chaîne YouTube de Business, donc euh, Info Business. Euh, vous trouverez toutes ces, ces informations assez facilement. Alors moi, j'ai une petite question. Euh, j'ai lu un article récemment qui, qui expliquait que beaucoup de projets de, de LMS euh, avaient, avaient difficile, et, et même... Euh, carrément arrêté. Maintenant on sent un réel engouement autour du projet de Chamilo et euh, Chamilo LMS est, est en train de, de, de faire parler euh, maintenant de, de, de lui ici en Europe donc il y a une réelle, est-ce que tu peux nous parler de cette dynamique autour du logiciel libre et open source qui est, euh, est Chamilo et, euh, et un peu pourquoi c'est un, un avantage d'être dans, dans, euh, open source et, et, euh, et libre euh, pour Chamilo en fait. Ok ok Ok, oui, tout à fait, donc euh, voilà. Alors, il y a deux mondes différents qui, euh, qui, qui, qui, qui jouent ici. Hein. Donc, c'est le monde du logiciel libre et le monde du logiciel propriétaire. Il y a différentes solutions de logiciel libre et différentes solutions de logiciel propriétaire. Et je dirais les grandes différences, en fait, euh, à ce niveau-là, c'est simplement que le logiciel propriétaire ne permet souvent pas une personnalisation aussi pointue que le logiciel libre, c'est-à-dire que si je veux pouvoir faire des modifications au logiciel que j'utilise, je vais devoir faire appel nécessairement au fournisseur de services qui m'a fourni cette solution initialement. Alors, ça peut ne pas être bloquant, dans certains cas, on aime bien avoir, pouvoir faire appel à un fournisseur spécialisé qui me donne des services sur la plateforme que j'utilise, mais euh, dans certains cas, par exemple, si je veux faire le lien avec une solution de ressources humaines qui est euh, développée au sein de mon entreprise et que euh, ce fournisseur ne souhaite pas euh, développer cette, euh, cette connexion, cette intégration ou ne souhaite pas le faire à un prix raisonnable euh, je n'ai pas de solution avec une solution propriétaire tandis qu'avec une solution de logiciel libre je peux librement modifier le code de l'application pour lui permettre de s'intégrer directement à ma euh, solution euh, de ressources humaines par exemple euh, ça c'est un, un des avantages un des autres avantages qui est très méconnu, je vais dire, euh, en général, parce que ça n'apparaît qu'après après plusieurs années d'utilisation. C'est euh, le cas où, éventuellement, j'aurai une solution propriétaire euh, et que je, je, je, je, je l'utilise pour plusieurs années. Euh, une fois que j'abandonne la solution propriétaire, si je, si je souhaite abandonner cette solution propriétaire, euh, abandonner la solution signifie aussi perdre, ou dans la majorité des cas, perdre les informations qui ont été accumulées dans cette plateforme pendant des années. Pourquoi Parce que simplement, je n'ai plus le droit d'utiliser cette plateforme, parce que j'ai décidé d'arrêter le, le contrat avec le fournisseur, et dans ce cas-là, comme la plateforme est propriétaire et que le code de la plateforme n'est pas ouvert, n'est pas disponible pour euh, révision, je ne vais pas pouvoir analyser l'application la, pour exporter les données de façon euh, relativement pratique. Donc, je vais devoir, souvent, j'en je, suis ramené à euh, ne pouvoir exporter que euh, les documents du cours de façon manuelle, un par un, ou, euh, ou en groupe de répertoire, ou quelque chose comme ça. Mais si j'ai une plateforme avec plusieurs centaines de cours et que je souhaite migrer ça vers une nouvelle plateforme, généralement, les fournisseurs propriétaires euh, font ce qu'on appelle en anglais un « vendor lock-in euh, », c'est-à-dire qu'ils me bloquent dans ma situation de, euh, de consommateur, je veux dire, de, de client euh, de ce logiciel propriétaire et m'empêche de sortir facilement, je veux dire, vers un autre fournisseur. Alors, euh, évidemment, l'esprit tout, totalement différent avec le logiciel libre puisque euh, on, on, tout, je veux dire, le, le logiciel lui-même, le code du logiciel lui-même est totalement libre, il est disponible en ligne, donc dans, dans ce cas-ci par exemple, euh, GitHub, euh, par exemple, donc ça c'est un petit peu plus technique, hein, mais euh, si je vais aller je vais partager mon navigateur pour, pour qu'on voit ça. Euh, voilà, ici, si, je changer d'écran voilà, donc ici par exemple je vois le projet, donc ça c'est GitHub, c'est un site où se publient de nombreux projets open source euh, le code de nombreux projets open source, et donc ici on va retrouver voilà, bah justement mon nom apparaît ici, euh, donc je suis un des contributeurs euh, occasionnels du, du logiciel aussi, et tout le code de Chamilo se retrouve ici en fait et donc on, on va pouvoir, si on est une entreprise avec, euh, qui utilise le, le logiciel Chamilo on va pouvoir retrouver ici, euh, différentes explications sur comment le code est constitué, quelle est la structure de base de données, etc., qui va nous faciliter la migration vers un autre système. Donc, il n'y a pas ce vendor lock-in dans le logiciel libre lui-même. Alors, en Europe, il euh, y a une conscientisation de plus en plus forte des avantages de l'open source. Euh, ça vient de différentes choses, euh, je veux dire, il y, y a différents événements euh, dernièrement qui ont, euh, je veux dire, relevé encore un peu plus fort le, le, le facteur émotionnel par rapport au, au logiciel libre puisqu'on euh, a eu tous ces problèmes avec euh, la l'ANSA qui, qui, qui accède aux données européennes à travers de logiciels, enfin de, de, de grands fournisseurs en fait de logiciels aux États-Unis, qui accumulent les données d'utilisateurs européens. Et donc euh, le fait que l'utilisateur européen ne puisse pas savoir exactement comment sont stockées ces données ou ne puisse pas contrôler euh, quels sont les traitements qui sont faits sur ces données c'est un sujet assez sens sensible et euh, de plus en plus euh, le, les différents gouvernements européens et la population je veux dire, européenne euh, a cette conscientisation par aphorologie libre qui est non seulement que c'est un, un concept je veux dire ouvert, positif euh, par rapport à l'évolution de la société, puisqu'on on, on parle plus de collaboration que de compétition. Euh, si mais dire. ça permet aussi d'avoir un plus grand contrôle euh, des différents euh, aspects du logiciel qu'on utilise. Voilà. Allez, je te remercie. Eh bien, je crois que le mot-clé, c'est éthique aussi. L'éthique, c'est un mot qu'on entend euh, de plus en plus voilà. et euh, qui devrait être mis en valeur. C est, c est... Voilà, c'est très important. Et donc, pour juste pour faire cette parenthèse-là, puisque mon rôle de président de l'association de Chamilo me, me suggère de toute façon d'en parler, euh, l'objectif, en fait, du projet de Chamilo, c'est d'offrir un outil euh, informatique qui permette d'augmenter euh, la disponibilité d'une éducation de qualité pour tous. Et donc, c'est particulièrement important pour nous, euh, en tant que l'association Chamilo, de nous assurer que le logiciel qu'on va publier est disponible pour tous, peu importe les ressources dont disposent les, les, les différents utilisateurs. Et ça, ça nous permet, par exemple, dans le monde actuellement, d'avoir plus de 33 000 euh, portails Chamilo installés, euh, dont peut-être euh, seulement un millier est réellement euh, client d'un des fournisseurs officiels de Chamilo, par exemple. Et donc, on sait qu'on a de nombreux portails qui bénéficient du, du logiciel Chamilo gratuitement et ça, c'est vraiment ce qui est important pour nous en tant qu'association. Voilà. Alors, l'activité de l'entreprise business à côté de ça, c'est simplement une entreprise qui permet euh, d'offrir des services de qualité à d'autres entreprises qui ont besoin euh, d'assurer un certain euh, standard, je veux dire, plus, plus strict au niveau des de différentes fonctionnalités avancées de Chamilo. Voilà. Voilà. Alors, en fait, l'addition simple, c'est Chamilo LMS plus association Chamilo plus service business. C'est la pérennité de tout projet e-learning avec Chamilo LMS. Voilà, le, c est, c est, disons que c'est le, le meilleur choix, on est un petit peu, euh, euh, on est un petit peu parti pris ici hein, évidemment, mais, euh, mais c'est le meilleur choix dans le sens où enfin, les chiffres nous, nous, nous, nous soutiennent. Quoi. Le, le logiciel chamilo lui-même euh, est effectivement grandement développé par l'entreprise Jamilo, qui réutilise, je veux dire, euh, les bénéfices qu'elle qu génère en niveau euh, commercial pour pouvoir réinjecter ça dans le développement du logiciel Jamilo. Alors il faut savoir que euh, depuis 2010, on a quand même engrangé près de 13 millions d'utilisateurs euh, de la plateforme, et donc c'est visiblement il y a effectivement, comme tu le mentionnais avant, un certain engouement. Euh, autre, par rapport à Chamilo. Et si on compare Chamilo avec d'autres solutions de logiciels libres, généralement, le, le, le commentaire euh, qui revient sans cesse de la part de nos utilisateurs, c'est que Chamilo est beaucoup plus simple d'utilisation que les autres systèmes euh, d'e-learning open source. Voilà. Oui, je crois que c'est un point important à signaler. Alors, j'ai encore deux questions. Une question technique d'un spectateur, euh, je te la poserai tout de suite après. Et ensuite, on passera à une question qui nous fera un peu plus rêver, mais celle-là, je la garde en suspens. Euh, donc, je vais passer à la question technique, si tu le permets. Tu as parlé de Flash, mmh. tu as parlé de Flash dans une… Euh... Paramétrage des questions, questions qui fonctionnaient grâce à Flash oui. que vous avez supprimé. Maintenant, euh, j'ai entendu parler de la visioconférence. Vous avez supprimé aussi euh, les composants de Flash pour que euh, pour garantir la portabilité justement euh, d'un portail de Chamilo sur euh, sur différents euh, sur tablettes, euh, etc. Tu peux, peux nous en parler mmh. un petit peu? Ok, donc le, le, la technologie Flash euh, pff, est très vieille en fait. Hein. Donc euh, on a d'abord la société Macromedia qui a lancé Flash il y a, il y a de nombreuses années et puis qui a été rachetée par Adobe. Donc, Adobe c'est les... Ça sonne les... <rire> toujours un peu moche en, en français. Hein. Euh, mais euh, Adobe c'est la société qui, euh, crée, qui a... Qui vend, qui commercialise Photoshop, qui commercialise euh, les versions avancées de serveurs Flash, euh, l'Acrobat Reader qui est le, le lecteur PDF. Euh, bon, Adobe, c'est une grosse, grosse société, euh, principalement versée dans les technologies euh, de design. D'accord, euh, mais une des, un des actifs qui est là, c'est effectivement Flash, qui a été lancé par Macromedia il, il y a de nombreuses années. Alors, le problème de Flash, c'est que euh, c'est un logiciel qui est focalisé sur la partie visuelle, la partie, euh, oui, je veux dire visuelle, dynamique euh, des de, de présentations, etc. Euh, le problème de Flash, c'est que ça, il a un support euh, très relatif d'un navigateur à un autre et il y a certain, un certain nombre de failles de sécurité qui ont été euh, trouvées au fil des années qui étaient assez graves. Et donc les, des, les développeurs d'applications Android, euh, au moment de développer les navigateurs sur les dispositifs Android, ont dit, ben non, euh, on ne va pas supporter flash sur nos dispositifs et donc il y a une, bah, Steve Jobs euh, au moment où il, il était encore parmi nous, euh, a, a fait une déclaration célèbre par rapport à ça à un moment, il a dit euh, on, sur l'iPhone on ne supportera jamais euh, flash, non et à partir de là il y a eu toute une, euh, tout un engouement, c'est pas vraiment lui qui a créé ce mouvement, mais disons que son, son soutien à ce mouvement là était euh, assez important et donc à partir de là il y a eu un, un mouvement, je veux dire, d'essayer de faire une transition de flash vers d'autres technologies plus portables, c'est-à-dire qui fonctionnent sur plus de di dispositifs. Et c'est là que JavaScript, donc il y a un langage de programmation qui fonctionne dans les navigateurs, qui, permet, qui permettait, euh, je vais dire, euh, dans, il y a 10 ans, permettait principalement de faire bouger euh, un petit élément à l'écran, ou de changer un petit peu l'effet visuel sur un bouton quand on cliquait dessus, ou de lancer une petite fenêtre pop-up, et des choses comme ça. Euh, JavaScript, c'est extrêmement développé dans les dernières années, et donc il a été décidé de, puisque JavaScript est supporté dans le navigateur directement, donc il n'y a rien besoin d'installer en plus, il a été décidé de développer toute une série d'extensions euh, à JavaScript qui remplace maintenant euh, de façon valable Flash. Alors, euh, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, euh, Internet Explorer traîne encore la patte derrière Chrome et Firefox. Et donc, le support de, de technologies qui permettent par exemple la vidéoconférence sans utiliser Flash euh, n'est pas encore disponible dans, la, dans les dernières versions d'Internet Explorer. Par contre, le marché actuellement en réunissant euh, Chrome et Firefox, on parle quand même déjà de plus de 60% des utilisateurs. Euh, donc, 60% des utilisateurs peuvent déjà utiliser la vidéoconférence dans Chamilo. Et donc, comment ça marche dans la conférence dans Chamilo bah, Simplement, on va voir euh, ici en bas de, de notre page Chamilo, on va voir là un petit une petite option de messagerie. Et si on a des, des, des contacts sur le réseau social, on va pouvoir commencer les conversations avec les contacts en question. Et on va avoir une petite fenêtre ici, qui, euh, enfin, une, un petit panneau qui va se déplier et on va avoir la possibilité de démarrer une vidéoconférence directement avec l'interlocuteur. D'accord Tout ça se fait sans flash, ce qui signifie du coup qu'on peut et effectivement, commencer une vidéoconférence depuis une, euh, de, depuis un navigateur sur une tablette. Donc, on réduit en fait, et c'est très important pour Chamilo dans, dans le, la poursuite de nos objectifs, on réduit la quantité de prérequis nécessaires pour pouvoir utiliser un outil de, de qualité euh, en termes de communication, en termes d'apprentissage. Donc, simplement ici, on va dire, ben voilà, tu as une tablette tu peux d'office faire de la vidéoconférence avec tes interlocuteurs au travers de Chamilo. Voilà. Eh bien, je te remercie. Je te remercie pour ces infos, toujours très complètes. Euh, maintenant, alors la question qui fait rêver, enfin moi, personnellement, elle me fait rêver parce que ça va se passer dans un lieu qui me fait forcément rêver. J'ai entendu dire que la branche américaine de business, donc business est une société internationale, que la branche américaine de business organisait avec l'association Chamilo un événement orienté vers les décideurs e-learning, euh, pour la fin de l'année. Est-ce que tu peux en, en tenir quelques mots euh, Oui, tout à fait. Donc, j'avais déjà préparé au cas où un, un onglet ici. Euh, voilà. Donc, on a, on, on a un événement. Donc, la page n'est pas tout à fait disponible euh, totalement en anglais euh, pour l'instant, mais elle est en cours de traduction. Euh, donc, on a déjà l'assistance la, confirmée euh, à l'événement de plusieurs personnes euh, qui viennent d'Europe euh, et donc on a développé un parcours, un track euh, en anglais puisque la conférence principalement, or, euh, initialement était prévue en espagnol mais on a maintenant donc, deux, deux tracks différents, un track en espagnol, un track en anglais et donc euh, l'idée c'est de, de l'événement lui-même, c'est le seul événement annuel euh, de Chamido qui se dirige directement au... au au niveau directeur et disons preneur de décision et elle présente différents cas d'utilisation de Chamilo dans des grandes organisations donc euh, on a typiquement bah, c -c cette année-ci on va voir euh, entre autres un représentant de l'académie d'Aix-Marseille, donc ils ont 370 euh, 370 pardon, <rire> en français euh, portail Chamilo installé dans leur institution euh, et donc ils vont nous expliquer comment ils gèrent ça euh, en termes de euh, de, de passage d'une version à une autre, euh, de maintenance, etc., de, de formation des, des, des apprenants, etc. On, a, on espère aussi avoir le, la participation, donc ça, ça reste à confirmer d'ici mi-septembre, euh, d'une un, institution en Belgique euh, qui a, à Anvers, euh, qui utilise Tiamilo depuis des années et qui eux ont plus de 17 000 apprenants, quelque chose comme ça. Euh, ils vont nous expliquer aussi comment ils gèrent ça et quels sont les projets de développement puisque eux ont lancé un projet euh, avec Business de développement d'un système de gestion du suivi de la vie étudiante. Donc ça euh, apparaîtra plus tard dans le logiciel Tiamilo lui-même. Euh, et on a euh, comme ça différentes organisations pas, pas seulement européennes. Évidemment, on a pas mal d'organisations d'Amérique latine aussi, euh, ou d'Amérique du Nord, qui viennent présenter leur projet. Donc, euh, il y a toute une série de, de billets. Donc, ça, ça se passe, je vais aller sur la page de, de garde du site, puisqu'on a quelques captures d'écran. Voilà. Ça se passe à l'hôtel Caraïbe de... Cartagena de indias qui est en Colombie mais dans la mer des Caraïbes donc euh, la Colombie a aussi une petite euh, une petite côte sur la, la mer des Caraïbes donc euh, environnement super super ensoleillé euh, sable blanc eau limpide voilà, ça y est, pour illustrer et donc, euh, donc l'événement lui-même se, se passe un pardon Je dis, on pensera toi au mois de décembre ici euh, voilà <rire> Et je penserai à vous. Euh, et donc, l'événement se passe le mercredi, jeudi et vendredi. Et donc, euh, pour ceux qui, qui, qui restent, ils peuvent profiter du week-end après pour, pour se balader un petit peu dans le coin. Euh, mais donc, je veux dire, à part le, le fait que ce soit un, un lieu paradisiaque pour... Euh, pour, pour, pour passé quelques jours, euh, c'est également un, un, un, une conférence très sérieuse. L'année passée, on a eu 80 personnes qui ont participé à l'événement euh, à Cancun, et des 80 personnes avaient 70... Euh, 70 directeurs ou preneurs de décision euh, sur les, les participants. Et donc, c'est euh, une conférence très intéressante dans le sens où on parle aussi des projets de développement à l'avenir. Il y a évidemment tout toute un aspect networking. Il faut savoir que euh, les universités en Amérique latine, par exemple, cherchent très fort euh, de, des alliances avec les universités européennes. Donc, ça peut être un, un bon endroit pour euh, connaître euh, des représentants qui, justement, sont tout à fait dans ce secteur de l'éducation en distance et de, de, de, de, de, de, des accords euh, interinstitutionnels, etc. Et donc, ça peut être euh, un, un bon... Un bon... Et je vais dire un bon lieu, une bonne occasion pour connaître, euh, pour avoir des contacts importants par rapport à ça. Alors, il euh, y, y a déjà un plan des, des différentes conférences. Il reste encore quelques petites conférences à confirmer. Euh, mais bon, voilà, il ne faut, faut pas trop tarder pour prendre euh, les billets non plus. Il y a aussi la... Et, le premier jour de la conférence, est surtout un, un jour de formation. Donc, ça, ça va dépendre de la demande, mais s'il n'y a pas beaucoup de demandes, on va, on va simplement faire les, les formations en espagnol puisque c'est euh, probablement, il y, a, il y aura plus de 50% des participants qui seront de langue espagnole. Euh, par contre, les jours 2 et 3 sont des jours de conférence où on va retrouver euh, ici les différents titres des conférences. Donc, on a à gauche les conférences en espagnol, à droite les conférences en anglais. Euh, et puis voilà, simplement, il y, y a différents types de tickets. Donc ça, il faut voir un petit peu selon ses moyens et selon ses souhaits euh, ou selon ce que peut nous, nous financer l'institution elle-même. On peut prendre un ticket général sans accès aux formations. Pardon, ça c'est. Donc la première partie ici, c'est avec accès aux formations. Euh, comme je disais, c'est probablement moins judicieux pour les francophones ou les anglophones. Euh, par contre, les jours 2 et 3, donc on a les prix des tickets depuis le plus raisonnable qui n'inclut pas le coût de l'hôtel, euh, jusqu'au prix les plus euh, chers qui euh, inclut hôtel 5 étoiles euh, pendant toute, les, toute la durée du, de l'événement. Voilà. Euh, il faut savoir que si vous prenez les tickets avant le 16 septembre, euh, ils sont environ 20% moins chers. Donc, c'est une bonne idée de de prévoir ça dans les prochains jours si vous souhaitez y venir. Et donc, voilà, euh, très bonne expérience l'année passée pour euh, le même événement. Euh, je pense qu'il y, y a un lien quelque part sur le, le site web qui indique euh, quels étaient les les résultats de l'enquête aux participants de l'année passée et donc tout le monde était vraiment très content euh, on, a, on, a, on a de nombreuses personnes qui étaient là l'année passée qui vont revenir cette année-ci euh, et puis voilà je pense que ça répond à, ça répond à toutes tes questions Rudy c'est parfait c'est parfait, je te remercie. Euh, donc je rappelle aussi à tout le monde que sur le site de Business, on a le calendrier des événements. Donc, euh, tous ces événements sont répertoriés avec les liens vers les sites. Et j'en profite aussi pour dire qu'après euh, la chaleur des Caraïbes, au mois de janvier, Business sera présent au e-learning forum de Paris. Donc, avec une présentation encore d'Yannick Couarnier sur la nouvelle version de Chamilo et bien d'autres surprises. Donc, voilà, je crois qu'on va, on va clôturer ici. Je ne sais pas si tu as encore quelques, quelques petites informations à nous, à nous donner, Yannick euh, non, je, je montre simplement à l'écran l'agenda. Donc ça se retrouve sur le site web de business en français. Euh, on peut retrouver dans Réseau l'agenda e-learning et ressources humaines. Voilà. Et donc ici c'est tout organisé par date, etc. Donc si vous êtes intéressé, euh, vous pouvez en savoir plus par rapport à ça. Je, je pense qu'il y a aussi une façon de suivre les, les mises à jour. Euh de ce calendrier donc voilà, si vous, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à consulter le calendrier vous retrouverez ici tous les événements qui sont organisés tant en Europe qu'en Amérique latine quand il s'agit d'événements qui supportent je veux dire les deux langues et voilà merci à toi Rudy et j'espère qu'on a répondu à toutes les, les questions des utilisateurs, si vous avez des questions comme je disais avant, n'hésitez pas info at business.com ou vous pouvez nous contacter ici, euh, oups, voilà, nous contacter, il y a un petit formulaire de contact. Si vous avez des questions plus associatives, donc euh, par rapport au fait de pouvoir, d'avoir le droit d'utiliser le logiciel pour tel ou tel usage, etc., euh, n'oubliez pas que c'est du logiciel libre, donc la réponse à « avez-vous le droit <rire> ?», c'est toujours oui. Euh, par contre, il y a quelques limites, donc par exemple, vous ne pouvez pas euh, vous attribuer la, le, le travail de développement du logiciel, puisque ça n'est pas vrai. Euh, mais par contre, vous pouvez euh, tout à fait modifier le logiciel, l'étudier, l'utiliser pour n'importe quel objectif. Voilà. Alors ah Pardon. Et si, donc si vous avez des questions par rapport à l'association, la, info at chamilo.org. Et voilà. Je te et repasse voilà. la parole, Rudy. Oui que ce sera le mot de la fin, donc j'invite tout le monde à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et notre blog e-learning sur le site de Business. Euh, en cherchant un peu, vous trouverez toutes les informations concernant euh, Facebook, etc. dessus, et à suivre bien sûr nos articles. Et alors, je peux annoncer qu'on fera euh, quelques vidéos maintenant de Chamilo Tips, donc c'est ces petits trucs et astuces pour l'utilisation de Chamilo. On en fera des versions écrites et versions euh, enregistrées en vidéo avec capture d'écran et... Euh, et je pense que ça peut être très, très bien. Donc voilà, Yannick, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. et Une excellente fin de journée à tous ceux qui nous ont suivis. Et n'hésitez pas à partager forcément l'information. Euh, ce sera une très, très bonne chose pour euh, le e-learning et le logiciel, forcément, euh, open source et libre, qui est Chamilo. Et bien sûr, pour l'association. Donc voilà, Yannick, je te souhaite une très, très bonne fin de journée. Et on, on se revoit très bientôt. Merci Rudy, à bientôt.